Bonjour les amis, un million de Français vont devoir changer de métier. C'est ce que dit Patrick Artus, donc l'économiste. Dans la situation actuelle, euh, donc, euh, vous suivez certainement l'actualité. Nous sommes en octobre 2020. On est en pleine crise. Les restaurants, les bars doivent fermer maintenant euh, pendant un mois. C'est assez incroyable ce qui se passe, alors bon, je ne vais pas rentrer dans, dans, dans les détails, les polémiques, il y a des gens qui pensent que c'est un complot, etc. En tout cas, il y a des choses assez euh, incroyables qui se passent sur le moment, des décisions assez incompréhensibles qui sont prises par les gouvernements. Mais euh, bon, toujours est-il que l'économie est en train de, de couler dans pas mal de secteurs. Alors il y a des secteurs qui se portent très bien, Hein, donc tout ce qui est Amazon, etc, ça fonctionne super bien. Le télétravail, on pousse au télétravail mais il y a des, des activités qui elles sont complètement à l'arrêt et pas mal de personnes vont devoir trouver une autre manière de, de gagner leur vie. Donc c'est assez catastrophique pour certaines personnes. Alors si vous si vous, vous posez des questions, eh bien, il est clair que le trading, une activité de trading, peut être une solution pour vous. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'en suivant une même une, formation, une bonne formation au trading, vous allez pouvoir payer votre loyer le mois prochain avec vos gains. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, il faut quand même plusieurs mois, voire plusieurs années pour devenir un bon trader. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Si vous avez un ordinateur, une connexion Internet, eh bien vous pouvez euh, vous intéresser à la bourse, euh, suivre une bonne formation au trading et commencer à gagner un complément de revenus. Ça peut vous aider euh, sans forcément euh, avoir à investir un gros capital au départ. Donc, vous pouvez commencer avec un capital de 2000 euros euh, et gagner euh, peut-être 100 ou 200 euros euh, les premiers mois. Ce sera toujours euh, bienvenu, j'imagine. Et après petit à petit, si vous ne savez pas vous augmenter le, le capital euh, donc de votre compte et que vous ne voulez pas attendre 10 ans avant de, que votre capital euh, n'ait grossi suffisamment pour en vivre, eh bien il suffit à ce moment-là d'intégrer une structure où des personnes vont pouvoir vous amener des capitaux. Donc il y a actuellement énormément de capitaux euh, disponibles et des personnes qui recherchent donc euh, la possibilité de, de placer leur argent quelque part euh, pour que ce soit rentable et un bon trader à ce moment-là peut euh, intervenir et euh, faire fructifier l'argent de, de ces personnes et partager à ce moment-là les gains. Donc c'est quelque chose que vous pourrez arriver à faire sans forcément vous attendre des années avant d'avoir un capital suffisant, vous pourrez arriver à obtenir un capital de personnes qui cherchent des placements rentables. À ce moment-là, lorsque vous êtes un, devenu un bon trader, même avec votre petit capital, vous pouvez le montrer soit à votre famille, à des amis, qui se feront certainement un plaisir de vous, de vous confier de l'argent s'ils vous connaissent et qu'ils savent que vous êtes une personne sérieuse. Et à ce moment-là, vous pourrez trader pour eux, faire fructifier les gains et partager donc les gains avec, avec eux. Et si vous voulez maintenant euh, des capitaux plus importants, eh bien, il y a des personnes qui sont prêtes euh, à confier des centaines de milliers d'euros, voire des millions, des dizaines de millions et plus euh, à des bons traders de manière à faire fructifier. Leur épargne. Donc il y a des domaines qui vont fonctionner très bien en cette période et la bourse, le trading est une de, de ces solutions puisqu'il suffit d'avoir un ordinateur, il n'y a pas besoin de sortir, il n'y a pas besoin euh, d'autre chose qu'un ordinateur et une bonne connexion internet, les marchés financiers sont toujours là et ils le seront à mon avis encore euh, longtemps. Donc euh, si vous êtes intéressé par ce domaine, eh bien, je pense que vous pouvez sérieusement vous mettre à, à rechercher une bonne formation. Je peux vous proposer mes formations, donc vous avez un lien ici au-dessus et sous euh, la vidéo. Ce sont des formations qui sont vraiment euh, efficaces pour euh, arriver à suivre ce chemin que je vous ai indiqué et devenir un jour un bon trader et pouvoir euh, vivre certainement très bien des revenus euh, que vous procurez Internet, si vous êtes sérieux, si vous faites cela dans les règles de l'art à ce moment-là, oui, euh, c'est une possibilité dans la situation actuelle. Voilà, j'espère que mes conseils euh, vous seront utiles, euh, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager si, si vous aimez ce que je vous enseigne, et euh, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. À très bientôt, au revoir